Les leaders des partis politiques membres de l'opposition républicaine et patriotique réunis ce 14 décembre 2022 à Libreville à l'occasion d'un congrès. Les responsables politiques qui ont annoncé leur participation aux élections de 2023 ont à l'occasion procédé à la signature d'une charte pour garantir des principes de soutien en vue d'une candidature unique. En tant que des candidatures uniques aux législatives et aux listes communes pour les élections locales. D'abord les déjà, oui, mesdames, messieurs, c'est compatible. Oui, D'abord les déjà, nous annonçons ici et monsieur. Du pour présidentielle de Ils ont saisi là-bas le bon pour égrener le chapelet des préoccupations des populations gabonaises. Au plan de l'éducation, il y a une faible réalisation et réhabilitation des établissements scolaires et des établissements. Sur le plan économique, les populations prennent à satisfaire leurs besoins les plus primaires à acquérir au minimum accueillir le million vital en produits alimentaires est devenue une cellule. sur le plan social en matière de santé malgré les réformes entamées par le gouvernement la difficulté d'accès aux soins reste criante. en dressant le tableau de la situation actuelle du pays, ces leaders n'ont pas manqué de présenter leur vision pour le Gabon le congrès de républicaine et patriotique, en tant que peuple, pour l'unification d'une société nouvelle, dans laquelle vivent l'union des citoyens libres, solidaires et respectueux de l'état de droit. Dans le respect de la Constitution, le corps attend s'investir pour le développement intégral du pays, la cohésion nationale, la solidarité nationale, la justice sociale, le bien-être de tous, la prospérité partagée et le respect de la dignité humaine. Notons que ce sont 16 partis politiques qui constituent cette plateforme de l'opposition.